Bienvenue dans les vidéos de l'environnement Course Networking. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer un aperçu du système de gestion des cours de Course Networking. Donc, pour accéder à vos cours, il y a deux façons, soit par le menu de gauche, soit par la commande « cours » dans le menu du haut. Pour ouvrir un cours, c'est très simple, il suffit de cliquer sur son nom dans le menu de gauche et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre apparaît avec différents menus que nous allons explorer bientôt. Ici sur la gauche, vous voyez que vous avez une commande « Task ». Ce sont les plus grandes sections de votre cours en réalité. Donc On ne voit que les trois premières. Cliquez sur « Voir plus » pour afficher toutes les sections de vos cours. Et vous voyez que pour vous rendre dans une section, il suffit là aussi de cliquer sur le lien correspondant qui porte son nom. Voilà. On va revenir à l'introduction. Et vous voyez que à l'introduction, il y a juste une infographie pour l'instant et un d'autre. Mais par contre, vous voyez qu'ici, il y a différents onglets. Ici, il y a l'onglet « Main task »,« Tâche principale », qui affiche la première page de cette section. Et puis ensuite les autres onglets vont afficher différentes pages de cette section et vous pouvez accéder avec l'ascenseur de droite au contenu de ces différentes sections simplement en cliquant sur l'onglet correspondant et puis il suffit de cliquer sur main task pour revenir à la première page de cette section vous pouvez également publier des billets en cliquant ici et puis ajouter un titre une description de vos billets vous pouvez ajouter des images vous pouvez prendre une Petite vidéo de vous-même avec la webcam. Ajouter une vidéo YouTube, un fichier qui provient de Google Drive ou même euh, des équations mathématiques. Ici vous pouvez ajuster les critères de visibilité de votre billet donc euh, l'afficher immédiatement, accepter les commentaires, etc. Et puis aussi décider à quel endroit il va être vu. Est-ce que c'est dans ce cours, dans un groupe, dans un autre cours, etc. Et puis vous pouvez également l'ajouter ou non à votre portfolio électronique. Portfolio électronique dont on reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Vous pouvez également publier des sondages, même principe, vous ajoutez un titre, une description, des médias, vous décidez aussi de la visibilité de votre sondage. Événements, vous pouvez également créer des événements soit en ligne, soit hors ligne et même principe, vous pouvez y ajouter une description, un titre, etc. Donc, ces événements peuvent être par exemple des classes virtuelles que vous organisez en parallèle au cours, ou bien par exemple des événements hors ligne, comme un groupe d'études qui se rassemble chez vous, ou dans un autre endroit agréable, comme un café, etc. Et enfin, email. Donc, vous pouvez envoyer des emails à tous les autres participants de votre cours. Jetons à présent un coup d'œil à l'autre menu de gauche, celui qui est ici dessous. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes sections, dont Syllabus. Syllabus, c'est l'endroit où vous allez trouver tous les documents que les formateurs mettent à votre disposition. Ici, il n'y a encore rien, mais euh, il y aura effectivement des documents que vous pourrez télécharger ou consulter quand vous voulez. Posts, ce sont les billets, donc les billets qui sont publiés par les participants de votre cours, que vous pouvez consulter dans votre fil d'actualité. Pulse, donc ce sont les sondages, vous trouverez un certain nombre de sondages dans ce cours. Global Post, alors là ce sont des billets qui sont composés par et publiés par des participants d'autres cours. Donc chaque cours sur le CN est en réalité décrit par une série de mots-clés, et si quelque part dans le monde un autre cours est décrit par les mêmes mots-clés, et eh bien vous allez pouvoir voir les billets des participants d'autres pays. Ici si, par exemple vous avez quelqu'un de Malaisie, et puis là j'ai un texte, un billet qui a été publié par une personne qui parle français. Si ce n'est pas votre langue, et eh bien vous pouvez traduire avec l'outil traduction et vous allez avoir le, le billet dans votre langue. Ici on parle du français vers l'anglais, mais on peut faire exactement l'inverse. Fichiers, alors ici aussi vous aurez une série de fichiers qui seront disponibles dans votre cours. Et puis les quiz, ce sont tous les quiz que les formateurs ont mis à votre disposition et que vous devez passer pour la certification. En parlant de certification, voici la boîte de dépôt, là où vous devez remettre vos travaux régulièrement, dans les différents modules. Et puis vous allez avoir un cahier de notes, un gradebook, qui va vous donner les notes que vous avez obtenues pour chacune des activités, chacun des tests ou des quiz que vous avez passés durant la formation. Voici la liste des participants, donc euh, il suffit de cliquer sur euh, Roster et puis enfin les analyses, les statistiques qui vous montrent euh, votre activité par rapport à, au reste du groupe donc la ligne bleue c'est vous par rapport au groupe euh, la ligne, sous la ligne noire N'oubliez pas dans vos cours comme dans les autres parties du CN le calendrier qui est très important parce que c'est là que vous allez trouver toutes les dates limites pour rendre vos quiz et vos tests et aussi les dates de différentes activités comme des classes virtuelles par exemple. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.